Salut à tous, c'est Linux Player et bienvenue dans cette petite vidéo bonus par rapport à Pulse Effects. Donc déjà, par rapport à l'utilisation de Pulse Effect et de la suppression de bruit en temps réel, il y a un filtre qui existe dans BS pour le microphone qui permet de supprimer le bruit. Donc là, je l'ai activé. Quand je désactive, on entend ce bruit-là, donc peut-être vous l'entendez pas trop. Voilà, si on monte le son, on l'entend un peu. Bref, c'est pas trop grave parce que j'ai un bon microphone, du coup il y a déjà ça, ensuite je voulais dire qu'il y a deux versions de Pulse Effect qui existent qu'on peut installer, donc la 5.0.3 euh, qui utilise PipeWire, et la version 4.8.5 qui utilise Pulse Audio. Donc il faut savoir quelque chose, c'est que Pulse Audio c'est le serveur audio depuis des années de Linux, et il est très au point, il fonctionne pas mal, mais PipeWire c'est nouveau, et c'est pas encore au point, moi j'ai des bugs, donc sur mon PC portable, je préfère rester avec Pulse Audio. Mais si ça ne vous dérange pas de tester PipeWire, de faire le changement, vous avez toujours Pulse Effect version 5.0.3. Donc pour ceux qui sont sur Arch Linux, bien sûr c'est la version 5.0.3 qui est proposée par défaut dans la base de données. Pour ceux qui veulent l'ancienne version Pulse Effect Legacy, vous pouvez l'installer à partir de l'Arch User Repository. Donc ça, faut l'avoir activé dans les préférences. Voilà, activer comme ça. Et ensuite, on a l'option pour l'installer. Sinon, il y a toujours le Flatpak. Donc là, voilà, sur le Flatpak, on voit que c'est la version 4.8.4. Sinon, il y a ce site-là pour voir quelle version de Pulse Effect est disponible, sur quelle distribution. Donc, sur FreeBSD, c'est la 4.6. Sur Archinux c'est la 5.0.3. Sur Ubuntu, la toute dernière, c'est 4.8.4. 4.8.0, 4.7.1, puis voilà. Ah oui, et aussi on peut utiliser RNnoise, donc l'outil de suppression du bruit, sur un audio déjà enregistré. Et ça, ça se fait avec FFmpeg. Donc là, j'ai un exemple de commande qui utilise RNnoise avec FFmpeg. Donc là, si vous voulez utiliser RN Noise sur une vidéo que vous avez déjà enregistrée, vous allez copier la piste vidéo pour ne pas avoir à la réencoder et utiliser le filtre audio RnNoise avec l'option "-audiofilter ARNDN égale modèle, donc là on peut mettre M ou on peut mettre modèle égale le chemin vers le modèle qu'on veut utiliser. Donc bien sûr, avant, il faut charger les modèles. Donc là, ça se fait avec git clone et Ce lien là, vous le faites dans le dossier qu'il faut. Donc, moi, c'est dans apps RN noise rndn models. Et bien sûr, vous avez plusieurs modèles que vous pouvez utiliser. std.rnn étant le modèle qui est utilisé par défaut dans OBS. Et une fois que vous avez ça, j'encode dans AAC avec un débit de 192K pour éviter que ça utilise Vorbis parce que par défaut, ça utilise Vorbis en 128 kWh par seconde. et euh, c'est pas ouf. Donc là, ça me reprend ma vidéo de base, ça la copie dans le nouveau fichier. Et le stream audio, il part de AAC. Et avec le filtre RN Noise, il est ensuite converti en AAC. Et voilà, ça se fait assez rapidement puisqu'il n'y a pas de réencodage de la vidéo, seulement de l'audio. En tout cas, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis je pense que c'est tout. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, c'était Linux Player. Salut.